Je remercie les organisateurs de m'avoir impliqué dans cette manifestation que je considère très importante je, notamment mes remerciements s'adressent au docteur Masbeha, que je salue au passage pour tout son enthousiasme et son engagement pour euh, animer cette société que je considère euh, très importante bon alors mon euh, exposé, donc je pas de plaque je vais juste m'adresser à vous pour donc vous sensibiliser quant à, aux différentes étapes d'évolution de la responsabilité médicale, notamment euh, civile, en Tunisie. Et je terminerai par une réflexion, une réflexion sur cette évolution. Et je reste dans le contexte tunisien, bien entendu. Je ne vais pas donc euh, aborder l'évolution de cette, société, de cette responsabilité euh, dans le monde. Donc, inutile de vous rappeler que la médecine est une profession à risque. Votre présence aujourd'hui en est un des témoins. À l'occasion de son activité professionnelle, le médecin court le risque de voir sa responsabilité engagée. Euh, et ceci, quelles que soient ses qualités, quel que soit son mode d'exercice, quelle que soit sa position. Être responsable, c'est rendre compte de ses, de ses actes et de ses décisions. Donc le médecin doit pouvoir, en toutes circonstances, euh, justifier ses décisions et de ses actes. En tant que citoyen, le médecin doit rendre compte de ses décisions devant la société, c'est sa responsabilité civile, et en tant que médecin, il doit rendre compte de ses actes devant ses pairs, ce qui est donc sa responsabilité disciplinaire. Je rappelle qu'il y a deux textes importants qui régissent la profession médicale. C'est la loi 91-21, qui est relative à l'exercice et l'organisation de la profession de médecin et de médecin-dentiste. Donc nous avons médecin-dentiste et médecin, le même, euh, la même loi. Mais nous avons notre code de déontologie qui est édicté par le décret 93 155 du 17 mai 1993. Je précise que, toujours dans l'introduction, que l'approche juridique de la responsabilité médicale se base sur deux concepts. Le premier, c'est la notion d'obligation de moyens. Le second, c'est la nécessité d'une preuve prouvée pour que, laquelle preuve prouvée a été responsable d'un dommage. Et qu'il existe donc la relation entre, la relation entre cette, ce dommage et cette faute. Donc ce sont les bases de, juridiques de euh, la poursuite pour euh, responsabilité médicale. Alors bien que le terme de responsable et de responsabilité soit perçu parfois comme euh, une stigmatisation des actes et des médecins, ce terme doit être distingué clairement de la culpabilité. La culpabilité est refutée par les médecins, elle faut, il faut qu'elle soit prouvée, donc là il y a deux, deux, deux concepts totalement différents. Par contre la responsabilité doit être constamment être réclamée, parce que la responsabilité est corollaire de l'exercice d'une liberté. Dans le cas du médecin, cette liberté, c'est la liberté de prescription qui est énoncée dans l'article 10 du code de l'endologie médicale. C'est l'un des fondements de l'exercice médical. Alors, il existe bien sûr une, une dérive qui consiste à confondre responsabilité et culpabilité. Cette euh, dérivée euh, entretenue par certains médias, et ceci parce qu'on assiste maintenant à une augmentation considérable des actions en responsabilité médicale, c'est-à-dire en faire de justice pour responsabilité médicale. Alors, cette judiciarisation croissante des actes médicaux risque d'altérer la relation médecin-malade. Et par conséquent, risque d'empêcher le médecin d'exercer sereinement son métier. Ce sera l'objet de la deuxième partie de mon exposé. Donc c'est une réflexion sur l'évolution de la responsabilité médicale et surtout sur la judiciarisation de la médecine. Donc, mon premier, ma première partie d'exposé, je vais essayer de survoler rapidement les étapes des évolutions de la responsabilité médicale essentiellement civile. Et je termine enfin par cette réflexion. Alors, quelques repères de l'évolution de la responsabilité médicale. Très rapidement, je ne suis pas expert en justice, mais quand même, je vais essayer de vous rappeler quelques repères de cette évolution. Bon, à titre anecdotique, première, les premières dispositions relatives à la réparation d'un fait dommageable à la suite d'un acte médical sont rapportées dans le Code de Hammurabi, deux ans avant Jésus-Christ. Je cite, « Si le médecin traite un homme libre, plaie grave, avec le poisson de bronze, et le tue, ou bien si ce poisson de bronze lui crève un œil, on lui coupe la main, on coupe la main du médecin. » Donc on a évolué depuis. Hein. Dans les civilisations égyptiennes, grecques et romaines, le respect du médecin, le caractère sacré de sa mission évoque davantage le caractère involontaire du dommage, témoignant ainsi, bien sûr, d'une certaine impunité, voire d'une certaine humilité. Quoique, la notion de faute grave a été évoquée pour la première fois dans la législation romaine. À partir du XIXe siècle, la responsabilité médicale devient délictuelle. Elle nécessite bien sûr la présence de fautes, la présence d'un dommage et d'une relation causale entre le dommage et la faute. Revenons en Tunisie. Pardon, on est encore en France. Pardon. En 1936, l'arrêt Mercier, non c'est une étape importante, l'arrêt Mercier introduit la responsabilité contractuelle. partant du principe qu'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat Comportant pour, la, pour, le, pour le praticien l'engagement de lui donner des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science, et bien entendu, la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle engage la responsabilité contractuelle du médecin. Donc ça va de soi. Donc en Tunisie, et on parle donc, de cette responsabilité. Euh, pour faute. Jusqu'en 2004, la première fois, on passe à la présomption de faute. C'est-à-dire, on, on est toujours dans la logique de responsabilité pour faute. Donc, euh, ça devient une responsabilité pour risque, pour risque, qui engage la preuve que la faute euh, de la part du victime. Sans fondement et le risque concouru par l'utilisation de certaines techniques médicales et la différence entre l'état du malade en arrivant à l'hôpital et à sa sortie. Donc, euh, ici, on n'a pas besoin de prouver euh, la faute. La faute est présumée. Il suffit qu'il y ait un dommage constaté entre la différence entre la santé du malade avant et après et euh, on, on considère que le médecin est responsable ou bien l'institution. C'est euh, l'arrêt de euh, la, la Cour de cassation civile en, 2000, euh, en 2004. En plus, la responsabilité du médecin et des établissements euh, a connu une autre évolution. Et, euh, on évolue de l'obligation classique, l'obligation de moyens, vers une obligation de résultat. Il s'agit d'une obligation sécurité-résultat, qui concerne tous les professionnels de santé et les établissements de soins, tels que les hôpitaux et les cliniques. Le tribunal de première instance de SFAX, le 28 décembre 2009, confirme l'obligation de sécurité. Pesant sur les établissements de santé assimilé à une obligation de résultat. Une décision confirmée par un cours d'appel ensuite, en 2011, dans l'affaire de décès d'un enfant d'un nourrissant dans une couveuse pour cause d'infection nosocomiale. Par, par ailleurs, toujours dans l'évolution de la responsabilité, le manquement du médecin au devoir d'information du malade a été considéré comme une responsabilité directuelle liée à la violation d'un principe de sécurité donc, au départ, cette, ce défaut d'information a été lié à un défaut de sécurité parce qu'on a privé le, mal, le malade de pouvoir décider et d'être de, de, de, de, de, soigné dans la sécurité. Donc, euh, l'arrêt de la Cour d'appel, euh, 1er janvier 2007, cette position, donc, a évolué, elle a évolué depuis, puisqu'on considère que l'obligation d'information est devenue quelque chose de fondamental qui est le préalable nécessaire au consentement éclairé du patient. Donc ce sont des, sont des, des jalons de l'évolution de la responsabilité. Euh, on arrive à un point important qui est la réparation des préjudices sans faute. Je, dans une logique de responsabilité médicale pour faute, il n'est pas concevable de pénaliser le corps médical en l'absence de faute, ça va de soi, en, en mettant systématiquement à sa charge la réparation des préjudices lourds consécutifs à un acte médical. La seule solution équitable serait donc de faire peser la charge de la réparation des, euh, de ces accidents sur la collectivité. Donc euh, c'est un peu ce qui s'est passé, qui vient d'être cité dans les exposés précédents concernant la loi de 4 mars 2002, dite la loi Kouchner, qui, bien sûr, euh, je, je résume, euh, grosso modo, en cas de faute, la réparation des accidents médicaux serait donc, assurée par les assurances professionnelles en l'absence de faute, ou en cas d'aléa thérapeutique, c'est la collectivité donc, qui supporte euh, euh, ce, dé ce dédommagement. Chose qui n'existe pas encore en Tunisie. Alors, donc, en l'absence de ces dispositions, la juridiction tunisienne, voulant inconditionnellement indemniser les victimes des accidents médicaux, a fini par déformer la notion de faute et la confondre avec la notion d'aléa thérapeutique malheureusement donc il paraît actuellement qu'un projet de loi sur la responsabilité médicale est en cours de préparation au ministère de la santé depuis le mois d'août 2015 bon, euh, de, de, de de fuite enfin, on a appris que ce texte comporterait premièrement la première la disposition qui en obligerait les médecins ont contracté une assurance en responsabilité civile et, et, et il paraît qu'on réfléchit sérieusement à monter ou mettre en place un fonds de solidarité pour compenser les accidents médicaux sans faute. Donc là, ça reste un projet. On n'a pas encore la confirmation. Je dirais un mot sur, rapidement sur la responsabilité, médica, euh, pardon, la responsabilité pénale du médecin. Pour dire tout d'abord que la responsabilité pénale est individuelle, elle ne peut pas être euh, donc couverte par une assurance, que ça va de soi, euh, les professionnels euh, de santé ne sont pas à l'abri des poursuites pénales en cas d'infraction au code pénal. Bien entendu, il s'agirait bien sûr de la violation de secret professionnel, de, de, de, de blessures ou en involontaires, involontaire, délivrance de certificats médicaux, euh, de faux certificats bien sûr, l'avortement illicite, l'exercice illégal de la médecine, l'infraction à la réglementation des substances vénineuses, l'infraction à la réglementation de la médecine de reproduction, l'infraction à la réglementation des prélèvement d'organes et la non-instance de personnes engendées. Mais là, la liste est longue et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un mot pour vous rappeler que le médecin aussi a une responsabilité disciplinaire, que les dispositions du code de déontologie médicale s'impose à tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre de, de des médecins. Ah, bien sûr, les infractions à ce code, aux dispositions de ce code, relèvent de la juridiction de la discipline euh, de l'ordre des médecins. Donc, ça va de soi. La seule remarque que je voudrais placer ici, c'est que notre code date de 1993. Il est temps de le faire évoluer notamment en termes d'information, de consentement, de législation, de prélèvement d'organes. Donc il y a tellement... Et, et l'Ordre des médecins, et c'est avec moi, il y a aussi le qui est présent, qui peut en témoigner, que nous avons présenté un projet de réforme. Le code est un décret, donc c'est le ministre qui doit le faire sortir. Donc là, on attend que les choses bougent. Et j'aborde maintenant la dernière partie de mon exposé concernant l'évolution. C'est une réflexion que je voudrais vous soumettre se se mettre à votre, donc, euh, votre critique, si vous souhaitez. Donc, l'évolution de la responsabilité que le perçu maintenant par les médecins. Donc, le point de départ incontestable d'une réflexion sur l'évolution de la responsabilité médicale est l'augmentation des actions en responsabilité contre les médecins. Donc, les affaires qui euh, montent en flèche. Plusieurs facteurs contribuent à cette évolution. Plusieurs raisons expliquent cette euh, judiciarisation. Je vais en citer seulement trois pour terminer par la discussion. Le premier, c'est le progrès médical à modifié l'état d'esprit de nos citoyens face aux problèmes de la santé. Donc, les médias nous montrent des images et des process techniques et des prouesses techniques, des découvertes scientifiques. Euh, magnifique, mais la perception qui en est faite n'est pas nécessairement celle d'un exploit ponctuel ou bien d'un espoir thérapeutique. Le public pense que ces techniques sont accessibles à tout le monde et elles sont, elles sont possibles tout de suite. L'idée d'une médecine qui sait tout, qui peut tout, qui guérit tout, a fait son chemin. Ainsi, les complications exceptionnelles, les allées thérapeutiques sont perçues maintenant comme des erreurs, voire comme des fautes. Ça, c'est le premier argument. Deuxièmement, la vulgarisation de la médecine et la participation active du médecin aux décisions thérapeutiques qui le concernent sont certainement utiles, aucun, aucun doute. Mais le patient, on dirait que le patient averti, on ne veut pas un videau, vous deux, mais un patient qui est, euh, très, peut être coopérant. Alors, un patient informé, même s'il dispose d'un grand nombre d'informations sur sa maladie et sur les traitements, euh, ces informations ne sont que fragmentaires et ne lui, ne lui permettent pas le discernement. Alors, si à, côté, si à côté de cela, les explications du médecin restent techniques, qui ne sont pas claires, euh, et un, un doute va planer dans la relation médecin-malade, l'inquiétude s'installe, l'angoisse s'installe et la confiance est ébranlée. Troisième argument de l'évolution, c'est la réflexion judiciaire qui accompagne ce mouvement de pensée, qui considère que il est juste, il est juste de réparer les préjudices des actes médicaux. Dans, dans le fond, ils ont raison. Elle conduit le monde judiciaire, elle conduit le monde judiciaire à s'immiscer dans la relation médecin-malade. Ce colloque singulier, capital, qui normalement ne relève pas de la justice. Dès lors qu'un préjudice est reconnu comme complication d'un acte médical, la décision judiciaire risque d'engager la responsabilité du médecin pour des fautes de plus en plus légères, pour des fautes virtuelles, des présomptions de fautes, voire même en l'absence de fautes sur des arguments juridiques certes indiscutables, mais qui ne correspondent pas forcément à des manquements éthiques ni déontologiques. Dans ce contexte, le médecin cherche donc parfois à se protéger de ces accusations croissantes. Ces démarches de protection ont déjà commencé par les documents de consentement ou d'informations reçues qui sont accompagnés de demandes de signature. On demande au malade, allez, voilà, vous avez signé que vous allez subir un acte médical qui risque de vous... Et ces documents ne font qu'augmenter la susceptibilité. Un glissement supplémentaire pourrait s'observer avec une conception excessive du principe de précaution qui amène le praticien à refuser de réaliser des actes à risque ou plus grave encore de proposer aux patients non plus les solutions thérapeutiques qui lui offrent le maximum de chances de guérir, mais celles qui seraient grevées du moins de risques de complications qui pourraient aboutir à une affaire en justice. On voit le danger de cette évolution qui pourrait conduire à son corps défendant, le médecin, à vouloir être inattaquable juridiquement, quitte à être moralement vulnérable on imagine aisément les conséquences pour le, le malade, ainsi même pour la santé publique, d'un tel repli qui conduit à une stagnation de la médecine, voire même à sa régression. Par conséquent, le concept objectif de la responsabilité médicale basée sur la faute ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Les thérapeutiques utilisées ayant pour corollaire leur grande efficacité ils ont un risque non négligeable d'accidents imprévisibles et sérieux. Un concept de responsabilité repose sur la notion de risque, la notion de risque, offrirait des perspectives plus satisfaisantes et permettrait mieux de séparer l'aléa thérapeutique de la faute. L'aléa thérapeutique est la rançon du progrès médical. Il devrait donner lieu à une indemnisation à la charge de la collectivité. La société ne peut pas ignorer les progrès considérables obtenus en quelques années sur, enfin, sur les 50 dernières années, je veux dire, sur la santé de la population grâce à la mise en œuvre des médicaments, des techniques, des process, etc. Les interventions thérapeutiques, euh, la maladie et ses conséquences ont régressé, mais se faire, mais attention, se faire soigner comporte un risque qui doit être assumé par le malade. Le malade doit savoir qu'en allant à l'hôpital, il court quand même aussi un risque. En conclusion, et je termine, il convient, il convient de redonner à la responsabilité médicale le sens qui lui confère le code de déontologie médicale dans son article numéro 2. Et je cite, le médecin exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Et c'est dans ce sens que le médecin se doit de répondre de ses décisions, et de ses actes, non pas devant la société, non pas devant ses permis, mais devant sa conscience. C'est sur cette base que se fonde la confiance de ce patient. La médecine, c'est la rencontre d'une confiance avec une conscience. Cette responsabilité, telle que je viens de dire, ce n'est pas à fuir, mais c'est une responsabilité à revendiquer et c'est cette responsabilité qui fait la grandeur de notre profession. Merci.